Vous savez, je suis une personne qui n'est pas forcément super cultivée, pour vous donner un exemple, je n'ai regardé Naruto que l'année dernière, hein. et il y a beaucoup d'œuvres cultes que je dois regarder, et dans cette quête de découverte, je suis tombé sur Black Clover, par pure curiosité, j'avais vu que c'était une série montante en popularité et peut-être même un futur classique, vu que l'intrigue de base m'avait intéressé et que ça avait l'air plutôt pas mal, je me suis mis à commencer mon visionnage au début des vacances d'été, et j'ai fini mon visionnage à la fin de ces mêmes vacances, oh, les il a pris deux mois pour regarder 170 épisodes <rire> mmh. Oui mais est ce que tu connais ça Waouh, c'est quoi ça Est ce que tu joues à osu Oui de temps en temps, un peu de lol aussi Ouais ça arrive, et j'imagine que tu fais des free Hugs en convention Ouais parce que c'est trop kawaii dessiné là <rire> whip de merde. Et quand j'ai commencé à dire que j'allais en faire une vidéo, j'ai été content de voir que beaucoup de gens étaient très chauds. Je vous remercie vraiment beaucoup. Mais du coup, j'ai pu aussi voir beaucoup d'avis divergents sur l'œuvre. D'autres qui la dénigrent parce que ça ressemble trop à Naruto. Laissez-moi péter mon crâne. Ça va péter. Péter mais du coup, je me suis dit qu'en faire une vidéo, ce serait vraiment sympa pour faire table rase de tout ça. Et dans mon objectif de déboîtage de bouche, euh, je vous invite à mettre en commentaire votre personnage préféré de la série. Sauf si c'est ce fils de pute. Ok. On fait comme ça, hein. l'abonnement, le like, si vous aimez la vidéo. On a récemment passé le cap des 40 000 abonnés hein, sur la chaîne. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup. C'est dans ce genre de moment que je sais pas trop quoi dire, mais merci beaucoup. Euh, vous inquiétez pas, je continuerai toujours de faire des, des trucs sur ma chaîne. On essaiera toujours d'innover un petit peu, hein. Même si on devient de plus en plus cringe forcément <rire> et, euh, et sur ce je lance l'intro la <musique> Black Clover ou Bulak Kulova, si j'ai envie de me la péter un peu, nous fera suivre l'aventure de deux orphelins. Asta sur lequel l'intrigue se veut plus centrée et Yuno sur lequel les fan se veulent plus centrées. On est dans le royaume de Clover, dans un petit village où se trouve un petit orphelinat, où justement sont les deux petits garçons, ça fait beaucoup de fois petit, Asta, un petit garçon très énergétique, le genre que vous aimez pas voir en vrai, et qui aspire à devenir empereur mage, qui est l'équivalent du mage le plus puissant du royaume, le chef, le guide du roi, et bien sûr, Yuno, grâce à Asta, aspire désormais à la même chose, sauf que beaucoup plus dur pour Asta, qui lui ne maîtrise pas du tout la magie, il n'en a pas à vrai dire, hein. là où Yuno est d'une déconcertante regarde c'est comme ça qu'on lance un sort mmh, ouais, ouais, moi j'ai ça et Didier est mort il nous a quitté suite à une attaque cardiaque fulgurante faut savoir qu'il y a une tradition dans le royaume où vers ses 15 ans chaque personne doit assister à une cérémonie où ils recevront leur grimoire qui leur permettront de jeter des sorts et de mieux maîtriser la magie, la magie ça officialise un peu le truc quoi, hein, c'est comme nous pour le brevet ou le bac, sauf que tu tombes pas en dépression après l'avoir eu Mais au moment de recevoir les livres, Yuno reçoit un grimoire de malade, à un trèfle à quatre feuilles, littéralement un truc de fou, et Asta, lui, ne reçoit rien comme disait Sardoche, dans la vie, il y en a qui commencent leur run en mendiant et d'autres en guerrier, hein. donc à partir de là, on ressent bien que le parcours d'asta va être des plus difficiles, mais comme la mentalité shonen est là, il ne se décourage pas et finit par la suite par recevoir son grimoire, de trèfles à 5 feuilles, le cinquième représentant le démon qui y habite, on passera à ce détail, hein, parce que c'est trop long à expliquer, tout bénef, Yuno et Asta ont leur grimoire, et peuvent désormais partir du village, pour commencer le concours d'entrée dans une compagnie du royaume, en tant que chevalier mage, Yes on va pouvoir enfin sortir du village, faire des, des, des aventures et tout Attends, ouais Pourquoi ton grimoire il est noir Euh, T'es raciste hein, t'es raciste Non c'est plus par rapport aux ténèbres, aux démons, les trucs... Donc noir égale démon, d'accord, ok, bravo la mentalité, bravo Oui je suis raciste Évidemment, ils vont réussir, hein. Yuno va entrer dans la meilleure compagnie, celle de l'aube d'or, et Asta dans la pire compagnie, celle du taureau noir, même si le nom est plus stylé. Ça sera maintenant en suivant Asta et Yuno, plus Asta que Yuno, avec de nouveaux camarades de fratrie, qu'ils vont accomplir des tonnes de missions pour le royaume, maintenir la paix un maximum, et vaincre les différents ennemis de la couronne, avec toujours des combats de fous à la sauce shonen, de nouveaux personnages très intéressants, et de différentes lignes scénaristiques, qui vont se tracer tout le long de notre visionnage. Bien sûr, avec toujours l'objectif de devenir empereur mage, donc la série va quand même jouer un petit peu sur cette rivalité entre Asta et Yuno, tel Naruto et Sasuke, mais avec beaucoup moins de haine et beaucoup moins de débilité. Je vais détruire Konoa! Euh, tu t'es trompé de série, mon ref. Donc, ça sera une aventure des plus palpitantes à suivre, on s'attache vraiment beaucoup à l'œuvre par le temps qui passe à la regarder, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en dire plus. je vous avoue que c'est vraiment très compliqué de donner le ressenti d'une telle aventure, comment exprimer avec des mots tout le kiff que j'ai ressenti chaque soir d'été en regardant ça, donc du coup je vais le faire sans mots. Arrêtez L'état ou le confort dans lequel vous met une œuvre peut totalement changer la donne sur votre avis dessus, et si je peux dire quelque chose de sûr, c'est que je ne suis sûr de rien, dans l'ensemble la série se veut très générique, avec des personnages attachants et des combats de malades, avec une petite intrigue effilochée, ça c'est dans l'ensemble, le tout global des choses dont je peux me souvenir pour résumer l'œuvre. mais dès qu'on y porte un tant soit peu d'attention, qu'on se plonge vraiment dedans, on remarque quand même quelques détails et quelques attraits qui sont assez propre à la série, et dont on comprend parfaitement l'utilité, et pourquoi finalement, ça la sépare et diffère autant des autres shonen dessus. Tout d'abord au niveau des personnages, outre leur développement qui lui se fait de façon assez lente, parfois on doit attendre la fin de la série pour en savoir plus sur quelqu'un ou quelque chose, ce qui peut être considéré comme normal, au vu de tous les personnages montrés face caméra, mais surtout, ce que j'ai remarqué, et ce que j'ai grandement apprécié, c'est leur évolution, de leur force, de leurs liens, mais aussi de leur c'est franchement très très chiant de voir des personnages évoluer mais ne jamais changer de look ou de physique. Ça ne marque pas du tout l'évolution en plus de penser qu'ils n'ont vraiment qu'une seule tenue. Niveau hygiène, on repassera. Allez, on va combattre les méchants Non, non, mais, mais attends, Asta, attends. Tu, tu viens de faire du sport là Oui. Et tu portes toujours la même tenue Oui. Mais c'est dégueulasse, on se croirait au Zed Event Oui, oui. <rires> Et bien ici, Black Clover, respecte totalement cet aspect, par divers détails très appréciables, et très repérables pour nous guider dans la série, je pense honnêtement que je prends n'importe lequel des persos, si on le compare au début et à la fin, ça sera clairement pas la même, beaucoup de choses auront changé, mais là ça sera perceptible au premier regard, j'aime beaucoup et pourtant il n'en faut pas tellement, ça peut aller de la longueur des cheveux, à une nouvelle coupe pour Finral, un corps encore plus stock comme Asta, ou simplement des accessoires ou accoutrements, qui viennent faire la différence C'est tellement simple à faire, mais pourquoi si peu de séries le font C'est la vraie question et Cela vient prouver également que, hors caméra, les personnages vivent de même. vu que ce sont des personnes à part entière, ils n'ont pas vraiment besoin de justification pour revêtir quelque chose de nouveau. Je prends encore l'exemple de Finral, hein, qui lui a fait sa coupe juste pour l'événement des chevaliers d'élite, pour eux, ça peut signifier quelque chose, un cap, une étape importante de leur vie, mais pour nous, pas forcément, et le fait de laisser vivre les Personnage en dehors de notre champ de vision omnisciente, euh, c'est une chose que j'adore, car t'as l'évolution constante, pas juste de ce que tu regardes, mais de l'entièreté de la série que tu regardes. Ça veut dire que quand il se passe un événement perturbateur quelque part et que sa résolution va prendre du temps à nos héros, bah quelque chose d'autre se passe aussi à côté. Parfois des choses assez anodines, parfois pas, mais on s'en moque. On sent que c'est vivant et ça fait du bien. Le monde vit autour de nous. Le temps ne s'arrête pas seulement aux accomplissements du héros ça évite aussi de montrer à chaque fois quand Yuno et Asta s'entraînent, car vu leur puissance à chaque rencontre, on déduit bien qu'ils ne se tournent pas les pouces pendant les péripéties de l'un et de l'autre, donc je pense que tout ça marque bien une grande composante de mon appréciation, et peut-être de la vôtre, de ce grand shonen, mais justement, on va le rappeler ici, hein, car ça semble nécessaire, mais bien sûr, c'est un shonen dessus qui ne se revendique pas forcément être le plus original de tous, donc bien sûr que vous allez retrouver des clichés grands comme le monde, bien sûr, qu'il y aura de l'esprit shonen, des personnages qui ne mourront pas, des figurants, des entraînements typiques, bien sûr qu'il y aura de l'esprit shonen pur, ne jamais abandonner, etc, voilà, bah malgré tout ça, je vous le dis, bah c'était ultra kiffant, comme beaucoup de grosses séries, l'accoutumance au visionnage, le temps que vous avez passé à regarder la série, fait que vous finirez très forcément par vous projeter dedans, donc oui, c'est générique, mais vous aussi au bout d'un moment, vous adorerez les combats, la découverte de différentes magies, de différentes façons de l'utiliser ou de manier le mana, on a aussi simplement les personnages tout autour de nous, qu'on finira aussi par beaucoup s'attacher et apprécier, et il arrivera même des fois que vous remerciez le scénario de ne pas les tuer, même si leur mort servirait probablement à quelque chose, c'est normal, quand on vous met un monde aussi grand et riche en couleurs, en personnages intéressants et en intrigues prenantes, déroulant beaucoup de combats de dingue qui vous donneront des frissons, des musiques épiques qui viendront relever encore cet effet là, bah oui, vous vous mettez dans le truc, et oubliez même les majeurs défaut de la série pour finalement très basiquement kiffer sa mère. Comment ça ma mère Bon faut arrêter hein, je, je sais que tu es une personne très euh, sphérique, mais pour autant t'es pas le centre du monde du ok <rire> Et si kiffer Black Clover veut dire avoir des goûts de merde, alors oui j'ai des énormes goûts de merde et je peux le revendiquer sans problème hein. Il y a beaucoup d'œuvres qu'on regarde, et surtout à force d'en regarder, dont on déduit très facilement la ligne conductrice, et tous les défauts qui vont avec. Mais si vous kiffez malgré tout, euh. bah c'est pas un mal Il y a beaucoup de séries que je trouve objectivement nulles, et que j'aime quand même, comme Ari Furetta et pas mal d'autres Mais pour autant, en tant que fan vertébré, je ne suis pas sûr que même avec les plus grands arguments du monde, on pourrait dire que Black Clover c'est de la merde de A à Z, simplement impossible. Car en plus, je prends connaissance moi-même de ces Défauts et j'aime quand même, donc où est le problème Je pourrais très certainement même donner des qualités à la pire des œuvres que j'ai pu regarder. Et dans une œuvre comme Black Clover, je suis très certain, hein, comme, comme je le fais maintenant, que j'arriverai à trouver plus de qualités que certains ne pourraient trouver de défauts. A fortiori, je pense que c'est plutôt équitable. Donc maintenant, ça suffit hein, de comparer Naruto à Black Clover ou Tou Shounen Neketsu à Black Clover. C'est comme si je vous disais que Bunny Girl Senpai ça plagie Wotakoi parce qu'il y a de la romance dedans. Oui, en effet, c'est le même genre, donc euh, un peu normal de retrouver un petit peu les mêmes codes du genre et quelques aspects similaires. C'est les bases, c'est normal. Mais tant que le fond et la forme se veulent différents des clichés dont ils sont nés, euh, bah y a aucun souci. Pourquoi empêcher les gens de kiffer leurs œuvres préférées Oui, oui, du coup, j'ai ai bien aimé Black Clover. Hein T'as quoi Bah j'ai bien aimé Black Clover. Ah, cette merde, l'animé pire que Fairy Tail. Euh. Fairy Tail, c'est bien, hein Wouhou, le pouvoir de l'amitié, ensemble on est plus forts faut, faut arrêter, hein Pouloulou, t'es mal le fanservice, service, à la. ouh le pouvoir de l'amitié hein. Oh, my mommy! finir, je dirais que le point central de toute la série, celui qui fait à ce que tous les éléments importants concordent entre eux, et viennent finalement se lier pour former un tout, comme on a pu le voir pour l'arc des elfes, c'est Asta, hein. il finit par attirer les gens autour de lui dans sa vie, mais toujours de manière positive, il semble qu'en voyant une bonne personne, accomplir, échouer, mais surtout évoluer, ou se relever de ses échecs, avec le soutien de tous ses amis qui eux aussi ont leur étape d'évolution, et leur moment à eux de briller dans la série, nous pouvons nous aussi trouver de l'espoir, et de les dans notre vie quotidienne, quand on voit autant de choses motivantes, et surtout l'attention que ça captive quand on regarde ça Donc en gros, Black Clover n'a à mon avis rien à envier aux autres shonen, on a une romance bien entretenue, une histoire intéressante sur laquelle j'ai adoré me pencher, un humour et des moments très chill, bien plaisant, là où ce n'est pas forcément la finalité, il réussit à nous montrer et faire comprendre ce qu'il veut, à nous faire ressentir des choses à travers l'œuvre et ça, ça n'a réellement aucune valeur, ce qui rend beaucoup d'œuvres uniques finalement, juste par le ressenti qui en découle lors de notre visionnage, et je peux dire que le mien était des plus agréables, mais bon, même au bout de 170 épisodes, je dois dire que je veux toujours en voir plus, hein. c'est pour ça qu'on va voir le cas de la suite avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 28 du manga, ou plus précisément chapitre 272, pour ce qui est de la suite en animé, normalement, il n'y a pas beaucoup besoin de parler pour ce genre de grosses licences, étant donné la popularité, les chiffres, le développement de la merch, tout est bon, ce n'est un secret pour personne que la série marche très bien, sinon elle n'aurait pas 170 épisodes, et sa place dans le shonen jump, ça serait comme se demander si One Piece va avoir une suite, Yorin t'es bien sympa mais arrête de nous prendre pour un con quoi Mais le problème ici, qui est du coup très éloigné de tout l'aspect financier et de popularité, c'est le matériel source En fait, l'anime, au moment des derniers épisodes, commençait déjà à trop rattraper le manga, et vous vous en doutez, c'est problématique Alors beaucoup de gens me diront ouais, mais ils ont qu'à faire d'autres fillers, hein. pour ce genre de série c'est quand même assez anodin, et je suis d'accord avec vous, mais le souci, et pas des moindres, euh, c'est que l'arc de la bataille avec le royaume de Spade, je sais pas comment on le prononce à la française, hein, mais ne donne pas vraiment l'occasion à la série de le faire, hein. personne n'a envie de voir ce gigant arc, trop bien, être coupé par des hors-série de merde sans rapport, ça aurait vraiment aucun sens, donc forcé de constater qu'ils n'avaient pas le choix, et ils ont pris une pause sur la production, pour finalement juste après, annoncer le film, bon moyen de gagner du temps, et de laisser l'auteur produire plus de chapitres, parce que là on est grave en retard, je hein. <rire> sais pas si vous savez, mais... mais ce film va dépendre de beaucoup de choses, et tout d'abord de sa finalité, est-ce que le film sera un énorme fillers pour permettre de faire une grosse pause, ou est-ce que ce sera une adaptation normale de l'arc en cours, pour finalement faire un truc de fou, on sait pas encore, est-ce que ce sera simplement la continuité, on peut pas le savoir, hélas, j'aurais vraiment aimé vous en dire plus, mais on n'a clairement pas assez d'informations, la, la seule chose que je peux vous dire, et la seule chose que je peux vous affirmer même, c'est qu'au vu du manque de chapitres à adapter, la série se doit de prendre une pause, et les moyens de nous faire patienter jusque là, ne sont pas encore connus, et la durée de la pause également, dans tous les cas, on sait qu'on va devoir être patient, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va la l'avoir, hein, ça c'est pas mal, mais évidemment, n'oubliez pas que si toute information venait à apparaître, et plus spécialement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 Allô, allô euh... Ah, je, vous vous êtes trompé de numéro, je pense. Hein. Je, je m'appelle pas du tout Sofiane. Mais bon, ah ben bah, vous êtes qui le, le mec le mec qui s'est inscrit s'est trompé, hein, parce que je me suis jamais inscrit sur une plateforme de trading. Non, non, c'est pas du tout moi. Grave chelou les les, les gens. J'ai dit c'est pas moi. Il fait oh ah, non mais c'est votre numéro. Je pense que c'est vous. Ben bah, bah, non, c est, c est, je suis sûr que c'est pas moi. Je, je me suis je, je me connais quand même. Je me connais un minimum. Je pense. Je, je pense que c'est pas moi, mais je suis pas sûr. Hein. Les gens les gens ils sont fous. C'est pas possible.